Ok, du coup, on va pouvoir euh, commencer. Du coup, on va parler sur... Aujourd'hui, euh, on a 50 minutes pour parler de est-ce que votre API passe le contrôle technique. Et on va rentrer un peu plus euh, là-dedans. Donc Je m'appelle François-Guillaume Actuellement, je suis architecte et responsable des développements numériques chez West France. Du coup, c'est en France. Euh, et à côté de ça, je maintiens aussi des softwares as the service donc ImageShart, qui est un remplacement de Google ImageShart, qui a shut shutdown en mars dernier. puis Mint pour ceux qui font du Redis, et du PHP MyAdmin pour Redis, etc., etc. Euh, avant de commencer sur euh, toutes les API et ce qu'on fait maintenant, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder ce qui s'est fait avant. Et euh, quoi de mieux que de commencer par une citation de Christopher Strachey. Christopher Strachey, c'est quelqu'un qui est assez peu connu, c'était un, un grand développeur, il était tellement un bon développeur, qu'au début de l'informatique, euh, dans le bureau d'Alan Turing, Alan Turing l'a mis responsable de sa, son équipe de recherche et développement. Et ce qu'il nous dit, il y a 50 ans, c'est qu'il était convaincu que les sciences informatiques allaient devenir une science importante et qu'actuellement on était dans un état de développement primitif, qu'on ne connaissait pas encore les grands principes sous-jacents et surtout euh, qu'il fallait que lorsqu'on partage de l'information, notamment dans les universités, qu'on ne se concentre pas sur l'état de l'art, donc euh, quel est le framework, le langage, euh, la manière de faire du moment, mais qu'on s'intéresse plutôt à la recherche de ces grands principes sous-jacents, parce que l'intérêt d'un principe euh, c'est que normalement c'est un peu ce que j'appelle future proof, ça tient dans le temps, euh, c'est un peu intemporel. Alors pour rappel, sur ce qu'est une API, on sait tous qu'une API ça veut dire Application Programming Interface. Euh, ça commence dans les années 60, où euh, ce qu'on voit apparaître, euh, ce sont des API pour des librairies. Parce que dans les années 60, on n'a pas encore de réseau. Donc il nous faut développer des librairies, donc, euh, notamment sur du C. Et une API, ça va finalement être ce contrat que la librairie euh, va nous fournir euh, pour expliquer son comportement, etc. Et puis, dans les années 80-90, on commence à faire du réseau, et donc avec le réseau, on commence de la bonne manière, on met en place du messaging. Euh, donc on a besoin de définir bah, quelles sont les opérations qui vont être disponibles à travers ce modèle de messaging. Dans les années 2000, je, il y a bien sûr des étapes qui ont été sautées entre temps, hein, on est d'accord, c'est pas exhaustif, mais dans les années 2000, on a Rolf Fielding dans sa thèse euh, qui nous dit, chapitre 5, eh bien, euh, je pense que les API, on va devoir les modéliser en suivant précisément ce que nous propose HTTP. Donc la notion de « représentation null » est super importante, en disant que c'est le client qui va pouvoir choisir euh, ce dont il a besoin. On notera maintenant, 19 ans plus tard, que la majorité de nos API sont du JSON. Donc l'intérêt de pouvoir demander ce qu'on souhaite euh, reste limité. Et puis euh, en 2010, on voit apparaître un changement de mentalité de la part des entreprises, euh, sur, sur en tout cas ces dix dernières années, euh, dans le sens où avant les API étaient uniquement pour l'interne euh, OSI, et maintenant on commence à les ouvrir à l'externe parce que l'entreprise devient une plateforme et donc on va vouloir fournir des API publiques. Ceci étant dit, est-ce que notre API passe le contrôle technique? Alors déjà, qu'est-ce qu'un contrôle technique Un contrôle technique c'est environ 131 points de contrôle et 410 points de défaillance. Et si on doit regarder notre API avec tous ces points de contrôle-là, on sait très bien que le cerveau humain, c'est un peu compliqué de mémoriser tout ça. Bien sûr, on est en capacité de mémoriser des chiffres après la virgule. Il y en a certains qui sont devenus experts là-dessus, notamment sur le nombre pi. Mais ça demande de l'entraînement. Du coup, on a trouvé une solution. L'humanité a trouvé une solution. On appelle ça des checklists. Et l'objectif d'une checklist, quand on regarde la définition, c'est de compenser les limites de notre mémoire et de notre attention. Et ça, c'est assez intéressant parce que les checklists, c'est assez, quand on regarde les sciences informatiques, on a beaucoup d'autres verticales en ingénierie, on va beaucoup utiliser les checklists justement pour compenser notre limitation de notre mémoire et de notre capacité d'attention. Et donc du coup, euh, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager euh, ben, une checklist qui pourrait être utilisée, euh, peu importe l'API, c'est pas forcément pour du web, peu importe le framework, le langage, mais des, des, cette checklist là, l'objectif c'est qu'elle expose des principes qui existaient il y a 10 ans et qui vont encore être valides, espérons-le, dans 10 ans. Euh, donc je ne sais pas euh, si dans, les, dans la description de ce talk euh, c'était 30 ou 50 points de contrôle qui avaient été mis. Euh, plus j'avance dans le temps, plus j'en rajoute. Euh, là actuellement j'en suis à une, euh, environ 70, ah, donc vous inquiétez pas, hein, tout ça est disponible à la fin. Euh, bien sûr on peut pas voir les 70 points, il nous reste 46 minutes, ça va pas être possible. Mais par contre il va, on va faire des points de focus. Et avant de commencer sur ces points de focus, euh, 70 points ça fait beaucoup et, et peut-être que vous êtes en train de vous dire mais est-ce que c'est pas de l'optimisation prématurée, euh, est-ce que ça va pas contre ce qu'on appelle le ligne développement est-ce que qu'il faut pas plutôt y aller étape par étape et rajouter ces choses là au fil de l'eau euh, quelque chose que j'ai pu expérimenter sur des entreprises de taille différentes c'est que plus on mettait de contraintes en amont plus on avait des résultats en sortie c'est un peu comme essayer de mettre le plus de choses sur les couches basses, on a par effet de levier beaucoup plus de choses qui en sortent sur les couches hautes et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, euh, donc euh, en France, nous on dit, on, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bon, je pense qu'ici ça peut être aussi la même, euh, le même euh, proverbe, euh, et donc personne ici est né un super développeur d'API. Et donc, euh, ce que les, les, les Finlandais rajoutent par-dessus, voilà, personne ne naît forgeron, enfin dans leur langage, je ne lis pas le finlandais, et puis euh, pour, par contre, avec le temps, euh, plus on a développé d'API, plus maintenant on est en capacité, en une journée, de euh, lancer une nouvelle API. Avec euh, pas mal de principes qui s'ajoutent là-dessus. Mais le dernier point va être intéressant, la vision qu'ont les japonais de ça, euh, c'est qu'il faut qu'on connaisse peut-être tous les points euh, qu'on doit mettre en place dans notre API pour savoir où on se trouve. Si on ne prend jamais le temps, et là c'est l'objectif pendant ces prochaines minutes, si on ne prend jamais le temps de savoir quels sont tous les points, quelles sont toutes les dimensions que je dois prendre en compte, qui ne sont pas uniquement des dimensions de, de développement et de code pur, il y a des dimensions organisationnelles, il y a des dimensions d'opérabilité, etc. Si on ne prend pas le temps de voir un peu, d'avoir un spectre de tout ça, bien, on ne peut pas savoir où on se trouve. Donc c'est parti. On veut développer une API, et avant de commencer le développement, la première chose, on est un peu comme dans Matrix, Matrix, on a une boîte blanche et on peut tout créer. Ce qui est intéressant en informatique, c'est que notre limite, finalement, c'est un peu notre imagination. Donc, il y a forcément un but pour qu'on fasse ça. Et ce but-là, comme on est dans un monde qui doit faire de l'argent, c'est souvent un but, justement, où cet API-là, il y a des objectifs business, et on doit définir, finalement, ces objectifs business-là. Et le mot est lancé, on parle d'objectifs. Ben, ça tombe bien, en informatique, on a ce qu'on appelle les SLO, donc des Service level Objectives. Qui a déjà entendu parler des SLO D'accord. Donc les. Euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est que service level, on va vouloir se concentrer en termes de service. Quel est le service rendu au consommateur Et donc, quels sont ses objectifs sur ce service-là Donc un objectif, euh, pour qu'il soit viable, il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit sur une période de temps, et on doit aussi spécifier d'où est-ce qu'on va l'observer et, euh, sur, euh, et, et comment on va l'observer. Et donc ces objectifs-là, on va ensuite les mettre à un endroit, notamment sur nos dashboards, et nos alertes, pour suivre l'évolution, est-ce qu'on se rapproche ou pas de cet objectif. Donc je vous donne un exemple d'objectif, euh, de formulation d'objectif. donc ImageShart, qui est un SAS que je maintiens, euh, pour être un concurrent à Google, il faut que euh, l'ensemble, euh, la latence de 95% des requêtes de génération soit en dessous de 400 millisecondes sur un mois, et ce que je ne précise pas, c'est à travers le monde. Parce que peu importe qui peut demander le graphique, il doit être généré à la volée, et on, peu importe où on se trouve dans le monde. Donc ça c'est la définition d'un objectif, on voit qu'on a une notion de temporalité, on, voit une, on, a, on a une notion de où est-ce que je vois ça, etc. Puis viennent en, ensuite les indicateurs, les SLI, les Service Level Indicators. Donc ça en fait, un objectif finalement, il se base sur des métriques sur des indicateurs. Et donc un indicateur, ça peut être la latence, précédemment c'était la latence, mais ça peut être aussi le nombre de requêtes par seconde, l'uptime, etc. Et enfin, un troisième point, qui vient après les SLO, Service Level Objective, SLI) on a ce qu'on appelle les SLA. Les SLA, c'est un contrat, c'est un agreement entre deux tiers, donc celui qui propose le service et celui qui le consomme. Et il peut être implicite ou explicite, donc une le bouquin SRO rebook qui a été mis à disposition par Google est très intéressant là-dessus. Il peut être implicite ou explicite. Dans le cas de Slack par exemple, pour ceux qui utilisent Slack, quand vous avez un compte payant chez eux, euh, il y a un là dessus qui fait que s'ils si n'arrivent pas à avoir un, le niveau de disponibilité souhaité, vous allez gagner des crédits pour le mois suivant et payer moins cher. Ça c'est le contrat qu'ils ont passé avec vous. Mais Google, par exemple, ils donnent cet exemple-là euh, euh, sur, sur, sur leur livre. Euh, quand le moteur de recherche Google, il n'y a pas de SLA. Vous ne gagnez pas d'argent quand Google tombe. Ce qui, ce qui serait pas mal. Mais quand le moteur de recherche tombe, vous ne gagnez pas d'argent. Pour autant, il y a un contrat implicite, parce que eux, tout leur business est basé là-dessus. Donc, euh, ils considèrent en interne qu'ils ont des SLA, et, et une SLA notamment sur l'uptime. Et on n'a pas encore développé notre API, qu'on a déjà dû considérer quels étaient les objectifs, euh, quels étaient les indicateurs, et s'il y avait des SLA à mettre en place, parce que ça, ça définit beaucoup de choses derrière, notamment même des aspects organisationnels et humains, sur la gestion des astreintes notamment. Et pareil, là, on n'a on pas encore construit cet API-là, on n'a pas encore choisi quel framework, quel langage, et ce genre de choses. On doit aussi considérer maintenant les risques et euh, la notion de euh, le type de données qu'on va stocker à l'intérieur. Donc sur les risques, il euh, y a trois grandes, trois grandes catégories. Euh, Qu'est-ce qui se passe en cas d'accès illégitime à ma donnée sur mon API Quel est le type de données qu'elle va traiter Quelle est la vraisemblance que je puisse avoir des accès illégitimes Donc un utilisateur qui, a, qui, a, qui accède à d'autres informations, euh, d'autres utilisateurs. Sont, euh, quelle est la vraisemblance que j'ai des changements euh, qui qu soient illégitimes Et aussi, que se passe-t-il si je perds la donnée Et ça, ça va définir, ça va avoir des impacts sur l'architecture notamment et sur euh, l'architecture à la fois logicielle et système. Et puis on a enfin un autre point, donc euh, avec toute la législation autour de RGPD, ou GDPR, ça dépend selon, selon le langage, euh, qui va être, est-ce que je collecte des données sensibles Et par données sensibles, ça peut être des opinions politiques, euh, ou le, une orientation sexuelle. Ça, ça va avoir des impacts aussi sur, sur la manière dont je vais modéliser après les données derrière. Euh, est-ce que je vais évaluer des gens, etc. Puis vient le moment où on se dit euh, « il faut que je crée un repo, quel nom je donne à mon service ?» Et ça en fait, on, vous connaissez sans doute cette fameuse citation de Phil Carlton qui nous dit qu'il y a deux choses compliquées en informatique, c'est nommer les choses et l'invalidation du cache. L'invalidation du cache, ça sera peut-être un autre talk là-dessus, mais en tout cas nommer les choses, c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui. Si le service, vous l'appelez UPS ou RCPU ou GUSBusters, Thanos Service ou euh, User Preference, on voit bien qu'il y a un seul de ces noms qui est sémantiquement intéressant, à la fois pour des techniques, mais aussi pour des non-techniques. Et au fil, au fil des années, au fil des entreprises, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a peut-être un sous-principe à ça, la suite du principe de Phil Carton, qui serait que le nommage doit être ennuyeux, et qu'on doit chercher des noms qui vont être descriptifs, non-ambigus, transparents, et la conséquence de ça, d'un point de vue architecture, c'est que ça nous permet d'avoir une, une, une organisation en, en architecture orientée service, ça nous permet de respecter deux principes fondamentaux qui sont la séparation d'intérêts et la notion de source de vérité unique. Bah oui, parce que je peux avoir qu'un seul service de préférence utilisateur au sein de mon SI, peu importe la taille de mon SI. Et ça, ça devient intéressant si tout le monde dans, dans le SI applique ce principe-là. D'ailleurs, pas besoin d'avoir lu Clean Code En impliquant ce principe-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça marche à tous les niveaux. Ce n'est pas uniquement au niveau d'un hommage d'un service, ça va descendre jusqu'au niveau du code, de la fonction, de la méthode, du module, etc. Puis vient le moment du développement, et on n'a pas encore écrit une seule ligne de code. Alors, admettons qu'on a choisi le framework, mais on n'a pas encore écrit une seule ligne de code. On va devoir euh, maintenant, en 2019, connecter notre API à ce qu'on appelle un système de gestion euh, d'identité et d'accès, euh, de gestion des accès. À qui ça parle ça Ouais Ok. Euh, donc un IAM, c'est trois éléments, la gestion de l'authentification, de l'autorisation et l'audit. C'est une pièce centrale du système d'information. Si on prend euh, cet extrait d'un du, papier de, Ber de Berkeley, euh, où il... Euh, où ils réfléchissaient à quelle, était, quelle allait être l'évolution des systèmes d'information dans 10 ans, sachant que ce qu'ils ont fait il y a 10 ans pour leur futurologie, ils avaient déjà raison. Donc ils l'ont refait une seconde fois. Dans ce papier-là, ils nous disent bah voilà, on a sur un système d'information, peu importe lequel, on a du hardware, on va avoir des serveurs en hardware, du network en hardware, etc. Puis par-dessus, on va avoir une couche de virtualisation, donc on va avoir les fameuses machines virtuelles, la gestion logique du réseau, et ce qui est intéressant, c'est que dès cet endroit-là, on retrouve une pièce essentielle d'un système d'information qui n'est pas forcément présente, qui est l'IAM, donc cette gestion de centraliser des autorisations et des accès. Puis par-dessus, pour les entreprises les plus avancées, on va avoir toute une couche, de un catalogue de services, à disposition des équipes, avec notamment des bases de données, du provisioning de bases de données, etc. Puis enfin par dessus on va avoir nos équipes. Et ça c'est intéressant parce que ça va même définir la manière dont on va architecturer et euh, définir nos API. Parce qu'en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que plus on avance dans le temps, plus l'entreprise devient une plateforme sur laquelle reposent les équipes, euh, plus on avance dans le temps, plus on quitte ce modèle pyramidal pour faire descendre les, les, les responsabilités au sein des équipes, et comment on fait ça, notamment via les OKR, etc., comment on fait ça C'est qu'on descend le pouvoir de décision au sein des équipes en leur donnant des objectifs business. Mais si on leur donne des objectifs business, ça veut dire que toute notre partie système d'information, elle est juste là pour donner de la productivité aux équipes, pour qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent produire de la valeur pour l'entreprise. Très bien, donc on a cet IM qui est en place dans notre SI. Et donc comment ça, ça se passe euh, Notre API, peu importe dans le langage où elle est, on va avoir pour chaque requête qui va être exécutée sur notre API une sorte d'intercepteur donc dans certains frameworks on va appeler ça des middleware, dans d'autres on va appeler ça des filters euh, qui va être fourni par notre IAM et donc ce qui va faire cet intercepteur là, au moment où la requête arrive il va prendre le contexte de cette requête là, certains éléments d'information, transmettre cela à l'IAM l'IAM va pouvoir vérifier le, la clé d'autorisation de cette requête là, identifier à qui ça correspond et aussi s'il y a des permissions à exécuter dessus exécuter ces permissions et stocker le résultat de ce choix, est-ce que j'autorise ou pas la requête, dans l'audit. Ce qui veut dire qu'on a un point de notre système d'information qui sait qui a fait quoi et quand. Et est-ce que ça a été autorisé ou pas Ça c'est très intéressant parce que pour l'analyse en cas de, de pénétration du système d'information de manière non autorisée, on a un point central qui nous donne ces informations-là puis l'IM va retourner son, sa réponse à l'intercepteur, et l'intercepteur, si la réponse est OK, l'autorisation est OK, on passe directement au contrôleur dans votre langage de programmation favori. Alors pour ceux qui se posent la question de euh, « Oula, mais ça veut dire qu'il faut que j'autorise toutes mes API euh, ?» Il faut revenir dans les années 90. Dans les années 90, on avait ce qu'on appelait le modèle de sécurité par périmètre. Ça consiste en quoi Ça consiste à dire notre système d'information, c'est un château-fort. Le seul moyen d'accéder à l'intérieur de ce château-fort-là, à nos API qui ne sont pas authentifiées, c'est de passer par le pont-levis. Ça, c'était le modèle de sécurité des années 90. Et là, ce qu'on se disait, c'est qu'on va tellement blinder l'entrée du pont-levis que de toute façon, les pirates ils vont se faire rejeter à la sortie, à l'entrée. pardon. Et dès les années 2000, dix ans plus tard, on a deux choses intéressantes qui sont arrivées sur le marché. Les euh, SAS... Donc les SaaS, ben, du coup, le, le, le système d'information n'était plus qu'en interne de l'entreprise. Il y avait aussi des outils qu'on allait prendre un peu, un peu partout. Donc on a une dissolution de ce périmètre-là. Et puis aussi, euh, ben, nos employés, en fait, ce qu'ils veulent, c'est bouger. Euh, et donc du coup, il fallait leur proposer l'accès au système d'information depuis l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait On met en place un VPN sur les postes des employés, sur leur mobile ou sur leur laptop. Mais ce qui est intéressant avec un VPN, c'est que c'est comme euh, passer de manière transparente par le pont-levis. Donc qu'est-ce que fait un attaquant Dès les années 2000, bah, il s'attaque directement au poste laptop qui a déjà le VPN. Et du coup après c'est cool parce que c'est un peu Disneyland. Un petit headmap map et puis on voit un peu ce qui se passe. Donc ça c'est dès les années 2000, on est en 2019, 19 ans plus tard. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le mode où on fait confiance entre nos appels d'API et tout va bien se passer, c'est un peu révolu depuis 19 ans maintenant. Alors il y a toujours une certaine latence dans l'industrie et notamment, il y a 19 ans, on n'avait pas d'IM comme ça qui étaient disponibles en commodité. Avant, c'était des choses qui étaient un peu réservées au gros, aux GAFA. Mais maintenant, on a des outils, comme Kicklock, dont je montrais l'exemple le, tout à l'heure, qui est un, un projet open source maintenu par Red Hat, développé en Java. Vous pouvez faire des, des pull requests là-dessus, euh, et qui commence à prendre une certaine, une certaine traction. Donc n'hésitez pas à mettre ça en place sur votre, sur, sur votre infrastructure, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, euh, pour ceux qui, ont, qui, qui sont partis sur la voie Kubernetes, et bien maintenant, au-dessus de Kubernetes, on a ce qu'on appelle Istio. Et ce que dit Istio, c'est, euh, donc c'est du service mesh, euh, c'est qu'eux, ils défendent l'application segmentation, qu'ils appellent aussi zéro Trust, mais en d'autres termes, c'est exactement ce qu'on vient de se décrire. C'est-à-dire que avec Istio, on, on, on facilite le fait que tous les appels doivent être authentifiés les uns avec les autres. Donc on voit bien que le, la direction que prend actuellement notre industrie, c'est l'authentification complète, on ne fait confiance à personne, euh, même au sein parfois d'un même serveur. OK. Donc on a connecté notre API à l'IM, on va gérer l'authentification et l'autorisation de manière centralisée. Super. Euh, on n'a pas encore écrit la première ligne de code, qu'il faut déjà préparer, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine ou deux mois. Si on n'anticipe pas les problématiques de changement de version, en fait, euh, ça va marcher la première semaine ou la deuxième semaine, ça dépend des cycles de release, mais au bout d'un mois, on va avoir des problèmes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que depuis, qui connaît Semver Normalement, tout le monde lève la main. Ah, ouais, ok. Euh, du coup, pour les autres, ben, ça a souvent été un problème de savoir, quand il y a une nouvelle version majeure, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire de passer d'une V2 à une V3 La bonne nouvelle, c'est que plus on avance dans le temps, plus euh, l'industrie se met autour de ce modèle-là, et on retrouve ça même dans des gros projets open source, pour dire que quand il y a une nouvelle évolution de majeure, et eh ben c'est une breaking. Quand c'est une mineure, euh, c'est un ajout de fonctionnalité, et quand c'est un, une version patch, euh, c'est du bug fixe. Pour peu que ça soit respecté, hein, bien sûr. Euh, du coup, ça c'est assez intéressant, parce que quand on applique ça au niveau de son API, de la modélisation de son API, que ce soit une API pour un web service ou une API pour une librairie, et eh bien du coup, euh, il, y a quand une, il commence à y avoir un consortium là-dessus, pour se dire, ok, on, on comprend ce que ça veut dire. Puis on peut aller encore plus loin, il euh, y a ce qu'on appelle les conventional commits, qui consiste à dire qu'on va mettre des messages de commits, peu importe le DSC, DSCM qu'on va utiliser, euh, sous un certain format, qui va permettre de générer automatiquement le change log, voire même la release. Est-ce qu'on est est qu met breaking change en majuscule, et ça, ça veut dire que ça va générer une nouvelle majeure, etc. Et ça, c'est assez intéressant de, de mettre ça en place, peu importe son langage de programmation, parce que ça nous permet d'avoir une certaine cohérence euh, au sein de nos différentes euh, API. Puis vient la question, la fameuse question du « mais comment mon client choisit euh, la version de l'API sur laquelle il va taper ?» L'objectif de Stalk, c'est pas de vous parler de API HTTP, qu'on soit bien d'accord. L'objectif de Stalk, c'est d'essayer de trouver des choses qui tiennent dans le temps, et qu'on ne, qu ne passe pas son temps à réapprendre des choses totalement différentes, alors qu'il y a des principes, des causes des causes, comme dirait Aristote, qui, euh, qui, sont, qui, qui sont toujours viables dans le temps. Donc ici, là, je donne un exemple de GitHub qui suit... Euh, au plus près, le standard HTTP, on va utiliser le header accept pour dire j'attends telle version de l'API. Mais euh, dans, si on était euh, protocole agnostique, on pourrait simplement utiliser les sous-domaines, ça se fait. C'est pas forcément une bonne idée quand on fait du HTTP, mais ça se fait. Ou le pass, là aussi, c'est pas forcément une bonne idée quand on fait du HTTP. Alors on notera que même chez les grands comme Twitter, eux, ils n'avaient peut-être pas anticipé le changement de version. Donc entre la v1 et 1.1, on s'attendrait que la v1.1, ça soit v1.1 et pas 1.1. Euh, Intéressant néanmoins. Et euh, Twilio, alors Twilio c'est intéressant, il, il part pas plutôt sur une approche majeure-mineure, mais directement sur la date à laquelle a été release la nouvelle version de l'API. Bon, ok. Et puis alors je suis sûr qu'il y en a qui sont assez fous pour utiliser des query strings. Encore une fois, si vous, avez, euh, si vous avez ça dans un projet, ça m'intéresse vraiment de savoir que ça. Il y en a qui l'ont fait. Pour le pour délire. Et ensuite, il y a Stripe. Et moi je voulais vraiment prendre du temps pour vous parler de Stripe parce que je pense qu'on ne parle pas assez de, de, de ce qu'ils ont fait et euh, je n'ai pas trouvé euh, depuis une vingtaine d'années d'équivalent. Euh, et je pense qu'ils ont résolu le sujet de, du versionning d'API. Donc si on fait de l'ingénierie inversée, de l'ingénierie inversée, ça consiste à regarder une boîte noire et à se demander comment ça marche derrière. Vous avez votre client, vous avez l'API de Stripe qui est actuellement déployée en version 3. C'est la dernière version en production. On fait, une, on fait un appel sur cette API, bien entendu, elle est authentifiée. Et ce qui va se passer derrière, ce qu'on peut imaginer qui se passe derrière, c'est que euh, leur API va communiquer avec l'IAM, l'IAM va du coup euh, authentifier, euh, authentifier la, la requête, retourner des informations autour du client. Et ce que va faire leur API, c'est quelque chose de très particulier, qu'on ne voit pas ailleurs, en tout cas je n'ai pas trouvé ailleurs dans d'autres entreprises de cette taille-là, c'est qu'ils vont contacter une sorte de registre qui va pouvoir dire, pour ce client-là qui vient de me faire cette requête, voilà la version qu'il attend de l'API. Donc on a une gestion de la version de l'API attendue, logique. C'est plus au niveau de l'appel. Et donc l'API reçoit, donc l'API version 3 reçoit, mais cette requête-là en fait, j'attends moi en tant que client, j'attends qu'elle soit traitée en version 2. Comment ça marche du coup En fait, ils ont une sorte de, de, de, de migration, mais pour du code. Ils font du up-down euh, pour passer la requête qui vient d'être faite par le client de version v2 à un format de requête v3. Ensuite, ils vont exécuter cette requête. Bah, comme eux, en production, ils n'ont que leur version 3, bah, ils vont exécuter cette requête comme si elle était en version 3, puis ils vont avoir une done migration pour passer la réponse de la v3 à la v2. Donc une approche un peu comme ce qu'on retrouverait sur la migration de base de données, sauf que eux, ils font ça directement au niveau du code. Et pour ceux qui ont dû ici maintenir plusieurs versions d'API en production, on sait à quel point ça peut être chiant, et bien du coup là, ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, ils mettent toujours la dernière version en production, et pour autant, et je peux vous le prouver à date, euh, « Je continue de faire des requêtes sur un format d'API qui est de version 2016. » Alors qu'ils ont fait plein d'évolutions depuis, avec ce modèle-là. Donc je n'invente rien, en fait, ils ont fait et, voilà, et le client reçoit la réponse au format V2. Donc je, je, tout ce que je vous dis là, en fait, je ne l'ai pas inventé. Ils ont fait un article là-dessus euh, en 2017, où ils vous expliquent que, alors, eux, derrière la stack, c'est Ruby, mais on pourrait faire ça dans d'autres langages, euh, où à chaque euh, nouvelle release, une nouvelle release, eux, elle est datée, ils ont du code qui définit en fait, les changements. Et avec ce code-là, avec tout ça, le code étant la source de vérité, les spécifications réelles de l'applicatif, eh ils génèrent l'échange blog, ils génèrent de la doc euh, là-dessus. Donc ils, sont, ils respectent vraiment le principe de source de vérité unique. C'est particulièrement intéressant. Du coup, une fois qu'on a défini euh, la, comment on va gérer les versions, comment on va afficher le change log, peut-être qu'aussi on doit définir qu'est-ce que c'est la compatibilité euh, descendante quand on fait une version mineure notamment. Alors ça, c'est pour un niveau d'entreprise où déjà, on, on, a, on a résolu tous les autres sujets, notamment la mise en place d'un IAM, etc. Mais notamment chez Stripe, je trouvais l'exemple intéressant, ils vont même jusqu'à expliquer qu'un ID chez eux, bah, vous devez le stocker sur 255 caractères, euh, ça sera de l'unicode, et que vous, vous devez considérer ça comme étant euh, une boîte noire. Et ça, c'est assez intéressant, parce que la majorité du temps, on va se dire, « Oui, mais si je rajoute un champ dans ma réponse, ça ne va pas poser de problème. » parce qu'habituellement, euh, qu c'est ce qu'on fait. Sauf qu'il y a certains langages de programmation où les perceurs sont stricts, et là, ça peut faire péter l'applicatif. Et si on n'a pas, euh, avec le client, eu d'échange préalable, notamment via de la documentation ici, ça va être difficile de le faire, de le faire accepter plus tard, en disant « Non, non, mais on a rajouté un champ, mais ce n'était pas censé être breaking. » Mais au-delà d'avoir de l'échange, ce qui est super intéressant, c'est de s'en assurer, c'est de s'assurer que ce qu'on va faire est backward compatible. Alors du coup, c'est la fameuse loi de Postel euh, qu'on trouve aussi en principe unique, ce qui est la loi de robustesse, où on va dire qu'on doit être conservateur euh, dans ce qu'on envoie, euh, mais libéral dans ce qu'on accepte. Et comment je m'assure d'être conservateur dans, dans ce que j'envoie Comment je m'assure que je ne rajoute pas des champs comme ça à la va-vite, parce qu'après je vais devoir les maintenir dans le temps. API, ça veut dire Application Programming Interface. Interface, c'est un sous-ensemble de ce qu'on appelle sur les contrats, et les contrats c'est vraiment un terme très fort en informatique, et en fait ce qu'on va vouloir faire c'est tester des contrats c'est tester le contrat entre une V1.1.0 et une V1.1. Alors là, on se dit tout de suite, on va écrire du code pour tester des contrats. Eh bien, chez Twitter, ils ont open sourcé un outil euh, il y a plusieurs années, qui s'appelle DeFi, qu'ils utilisent eux en production, qui leur permet à chaque nouvelle version, en fait, de ne pas écrire du code pour tester euh, les régressions d'interface, les ré régressions de contrats. En fait, ici, ce que vous voyez, vous avez donc deux fois euh, deux instances de la V1.0, celle qui tourne actuellement en production, et une instance de la V1.1, celle qu'on souhaite envoyer en production. Le proxy devant, ce qu'il fait, c'est qu'on peut très bien, euh, notamment avec GoReplay ou autre, prendre du trafic de la prod et d'envoyer ça sur ces API-là, le dupliquer sur ces API-là, sur un environnement de staging. Donc le proxy, il va tripliquer, si on peut dire, euh, la requête pour faire trois requêtes différentes, enfin trois requêtes, pardon, semblables. Et puis derrière, ce que va faire Diffy, c'est qu'il va comparer les résultats, les réponses de V1.0 V1 et V1.0 pour enlever le bruit, Donc notamment si on retourne des timestamps ou ce genre de choses. Puis ensuite, on va comparer le résultat de la V1.1 avec le résultat de la V1.0 sans bruit. Et on va comparer ces différences-là. Et si on s'aperçoit par exemple qu'un champ a été renommé ou qu'un champ a été supprimé, là, on va fail la build. Et leur retour d'expérience là-dessus, c'est qu'ils ont écrit beaucoup moins de tests, mais que pour autant, ils étaient capables proactivement de découvrir des régressions au niveau du contrat. Donc ça, c'est assez intéressant comme, euh, comme chose. On n'est pas forcément obligé toujours d'écrire des tests pour euh, découvrir ce genre de choses. Là, ici, on a un système qui marche de manière un peu autonome. Alors bien sûr, il va y avoir des faux positifs, mais ça peut être géré. De, ça, ça peut tout de même être, être géré. Et puis, l'approche naturelle qu'on a l'habitude de faire, c'est se dire, bah, je vais lancer en mode boîte noire euh, mon service je vais le mettre dans un état bien précis, je vais exécuter une requête, et je m'attends à avoir tel résultat en retour, et donc à avoir tel changement d'état. Bon, bien sûr, euh, voilà, on a une, une, ici, euh, pacte Io, c'est une approche un peu agnostique euh, du langage, qui marche, euh, qui, qui marche dans différents langages. Bon, On n'a toujours pas écrit notre API, et on va devoir gérer toutes ces choses-là. Si on faisait le questionnaire ici, je pense que 80% d'entre nous, on passe notre temps à faire des API CRUD. On est encore dans l'ère de l'informatique de gestion et de l'informatisation des industries, et donc on fait juste de la gestion de données, on persiste sur une base de données. Et donc comme on persiste sur une base de données et qu'on va récupérer des données, on doit gérer toutes ces choses-là. Alors les deux derniers points, la sélection de champs et l'expansion de champs, ça c'est des choses maintenant qu'on a même dans certains protocoles qui sont proposés comme GraphQL. Alors je ne fais pas un topo là-dessus parce que je suis rentré là-dessus pendant 45 minutes sur cette conflit, mais par contre je vais juste faire un point de focus sur la pagination, parce que je trouve que c'est assez révélateur de l'état de notre industrie là-dessus. La pagination, très souvent, quand on commence le développement d'une API, on se dit « ouais, en fait, euh, je ferai ça plus tard, pour l'instant, ça va bien se passer ». Alors Pour ceux qui ont compris ce qu'était le « on » à droite, euh, le, le sourire est venu tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que sur son environnement de développement, eh bien, ça marche très bien la pagination, parce qu'on a une dizaine d'éléments dans sa base de données. Donc, quand on retourne, on se dit « bah ouais, c'est bon, ça marche ». Et puis quand on arrive en production, si c'est sur un nouvel applicatif, ça marche aussi très bien. Sauf que ce qui se passe, c'est que plus on avance dans le temps, plus la même requête qui retourne une liste de ressources va prendre de plus en plus de temps, parce qu'il va y avoir de plus en plus de ressources. Donc c'est ce fameux ON, cette complexité temporelle linéaire, qui va augmenter en fonction du temps. Et, et ça, ça va poser un problème au bout d'un certain moment, Alors, euh, suivant la, la, la croissance de l'entreprise, ça peut être plus ou moins rapide. Et, et la pagination, en fait, c'est un des exemples parmi d'autres, quand on ne l'implémente pas, du non-respect d'un principe qui s'appelle de tout limiter dans l'espace et dans le temps. En fait, si les deux premiers principes en informatique pourraient être une seule source de vérité pour la partie data et euh, la séparation d'intérêts pour la partie euh, logique, peut-être que le troisième principe le plus important qui, euh, qui a aussi des conséquences sur la sécurité, c'est qu'on doit tout limiter dans l'espace et dans le temps. Et ne pas euh, mettre en place ça dès le début euh, ben, veut peut-être dire que... Enfin, en fait, si on, ça veut dire qu'on ne respecte pas ce principe-là, donc il va se passer euh, des conneries. C'est la loi de Murphy, version courte. Et peut-être que certains d'entre vous se disent « oui, mais la pagination, bon, ça prend quand même un peu de temps, ça a un coût ». Et là, je reviens à un point qu'on retrouve aussi en agilité, en agilité sur les catas, qui est que si ça nous prend du temps à mettre en place la pagination, c'est peut-être qu'on n'a pas encore fait assez l'exercice pour que ça soit quelque chose d'abstrait, qu'on implémente une fois et qui marche pour toutes les ressources qu'on va retourner en mode collection. Et il y a certains frameworks qui incluent ça de base. Donc en fait, euh, ce type de problématique, il faut qu'on le gère de manière abstraite. Si on réimplémente la, euh, la gestion des paginations pour chacune des ressources qu'on expose, bah forcément, effectivement, ça prend du temps. Mais on voit bien qu'en faisant ça, on n'a pas respecté le principe de séparation d'intérêts, et donc il faut revoir notre code pour avoir le bon niveau d'abstraction dans notre langage et dans notre framework favori. Bon, après, petite slide sur la sécurité. Euh, bon, euh, c'est pas que je, je défends la sécurité par obscurité, hein, mais c'est quand même pas mal aussi de cacher un peu euh, toutes ces informations-là, histoire de ralentir quand même euh, la, la phase de, de, de repérage. Un autre point aussi, que, alors celui-là est très intéressant, parce que si on regarde au tout début, quand on déployait des applicatifs, on mettait ça sur un serveur en barre métal, et on mélangeait un peu tout. Et là, le serveur allait à la fois gérer nos données, et à la fois gérer notre logique. Puis, puis est arrivée la notion de machine virtuelle, puis la notion de plateforme as a service, puis la notion... De conteneurs as a service, maintenant on arrive sur du function as a service. Et si on regarde en fait, euh, le, le, le mouvement de l'industrie, en fait, ce qu'il fait, c'est, euh, comme je vous l'ai dit, hein, l'informatique c'est l'état et de la logique, et en fait on est en train de splitter les deux. Et plus on avance dans le temps, plus on, dit, on est vraiment sûr qu'il faut splitter les deux. On doit gérer les deux indépendamment, jusqu'à ce qu'on en est maintenant au point de se dire, bah, les conteneurs, euh, on va les lancer sur des systèmes de fichiers en lecture seule. Hors de question qu'on autorise l'écriture là-dessus parce que pour plein de raisons, d'opérabilité, de, de maintenabilité, de réplication de la donnée, etc. Donc ça, ça, ça, ça devient intéressant, ce, ce mouvement-là, et on va vouloir euh, l'assurer sur notre, sur notre API. Mais on va aussi vouloir, euh, ce que je vous propose en tout cas pour ceux qui n'ont pas expérimenté ça, c'est de partir du principe que tout ce qu'on va gérer en données, on va, on va l'enregistrer de manière immutable. Ça, c'est une propriété très intéressante. Alors... C'est moins habituel de dire ça pour de la gestion de données que de le dire pour de la programmation. Parce que la programmation, maintenant, les nouveaux langages qui sortent, euh, au lieu qu'on que qu puisse avoir des variables de base et que euh, de temps en temps on fasse des constantes, maintenant c'est l'inverse. Tout est constante et de temps en temps je vais utiliser euh, de la mutabilité. Pour la gestion des données, on a encore du boulot pour arriver dans cette direction-là, mais on peut déjà le faire avec certains outils. Mais L'intérêt d'avoir de stocker ces données de manière immutable, c'est que je vais avoir de l'auditabilité d'entrée de jeu. Bah, effectivement, je vais avoir les changements d'état, par exemple, d'un profil d'un utilisateur. Je vais exactement savoir quand il a fait la modif, qu'est-ce qu'il a modifié. Donc du coup, j'ai un historique. Donc ça, ça va aider mes équipes support à comprendre ce qui s'est passé. Et puis je veux aussi, dès que je stocke les données de manière immutable, eh bien, je vais aussi avoir la capacité de faire un undo, implémenter ça très, très facilement. Donc ça, c'est super intéressant et l'effort le, pour implémenter ça dans une API n'est pas si élevé que ça. On pourrait rétorquer que ça prend beaucoup de ressources, etc., mais sur les projets, à moins que vous travaillez dans un projet qui, qui, qui, stoppe, qui stocke énormément d'informations à plusieurs gigas, dizaines de gigas par jour, ce type d'approche ce, ce, ce marche très bien. Toujours dans euh, séparer l'état et la logique, ce qu'on observe maintenant, c'est que dès qu'on a besoin de gérer des entrées utilisateurs qui sont des fichiers, bien on va vouloir stocker ça dans un object storage. Et c'est l'objectif de la base de données, de gérer ça pour nous, de répliquer ça pour nous, de sharder ça pour nous, mais plus du tout, on va plus, plus du tout stocker ça sur la machine qui exécute notre processus. Donc c'est là où on voit apparaître les S3, les GCP storage, les React S2 et les Minio. Alors du coup, on va parler multitenant maintenant. Il nous reste 15 minutes et c'est parfait. Peut-être que les points précédents semblaient des choses qu'on avait déjà vues. Celui-ci, qui a déjà entendu parler de multi sur de l'API. Parfait. Euh, développer une API, tout le monde sait faire. S'assurer que cette API-là marche euh, dans, une équipe dont, où là on, dans un service informatique où on a euh, deux, trois, quatre équipes, ça devient un peu plus complexe, notamment avec la gestion des environnements, des environnements de formation, des environnements des commerciaux et puis gérer ça sur des SI où on a euh, 200, 300, 1000 personnes, là, on commence à atteindre un palier. Alors on va prendre un exemple, et mettons qu'on doit construire l'API, euh, une API qui va gérer les talks pour, euh, pour cette conférence, Voxed Luxembourg. Donc on développe cette API, on, on se met en mode de dev, et puis comme on, est, euh, on a bien suivi la conf, on se dit, bah oui, de toute façon, il y a un IM, je vais me connecter dessus, boum. Donc ça, ça veut dire que tous mes appels sur mon API vont être auto authentifiés, autorisés, super. Puis je vais vous rajouter une contrainte. Euh, cette API de talk, ce qu'on veut, c'est que pour chaque talk des speakers, on retourne leur dernier tweet. Bon, bah vous dites ok. Du coup, euh, sur Twitter, on va sur Twitter, on va sur le développeur plateforme backend de Twitter, on crée une nouvelle app qu'on va appeler Talks Dev, qui va nous donner des tokens, on met ça euh, dans notre API, alors bien sûr, on ne les met pas dans le code, hein. on sait gérer de la configuration euh, en 12-facteurs. Et puis, on fait nos tests, ça se passe bien, on passe en staging, bon, staging, toujours la même chose, on se connecte sur l'IAM, mais là, on se dit, ah oui, mais peut-être qu'il ne faut pas que j'utilise ma même app chez Twitter, parce que euh, si je fais des conneries dans mon offre de dev et que ça bloque mon app sur, sur Twitter, ça va bloquer mon environnement de staging. On ne veut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, on va créer une deuxième app chez Twitter, qui va nous donner deux autres couples de clés secrètes client ID, et on va, les, on va configurer notre application de staging avec. Ok, on fait nos tests, tout se passe bien, super. Puis là, on passe en production. En production, ça déconne plus. On va se connecter sur l'IM de production. Et la même, le même raisonnement, on va l'appliquer et on va se dire bah oui, mais il faut que je fasse la même chose pour Twitter. Donc, je vais créer une autre app chez Twitter, et je vais modifier la configuration de mon, mon, app de, mon API de, de production, et je suis content. Si on, regarde la, si on regarde ça, donc là on avait un projet avec deux dépendances, hein. on sait qu'au quotidien on travaille avec des, des API qui ont peut-être un peu plus de dépendances que ça, mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait euh, Twitter, on, sait, on pointe uniquement sur leur production, alors que l'IM, parce qu'il est chez nous, on s'amuse à pointer sur l'environnement de staging. Pourquoi est-ce qu'on respecte Twitter et pourquoi est-ce qu'on bafoue l'équipe qui gère euh, l'IM Pourquoi est-ce qu'on tape pas sur l'environnement de staging de Twitter Quand on intègre du Twitter, qu'on on intègre du Salesforce, pourquoi on pointe pas sur l'environnement de staging Tiens, c'est bizarre. Et si on plisse un peu les yeux, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les environnements de production, c'est des environnements publics. Et les, les, tous les autres environnements, tous les autres environnements, sont des environnements privés. Et ils sont privés à une équipe. L'environnement de production, c'est la seule chose qu'on doit maintenir dans le temps. Notamment, on a parlé de la gestion des révisions, euh, la communication autour de cet environnement, etc. Les SLA, notamment. Mais les, environnements, les autres environnements, que ce soit staging, que ce soit calc, que ce soit int, et tous les autres noms qu'on peut imaginer de noms d'environnement, eh bien, ça, c'est des environnements qui doivent être privés à une équipe. Et quand c'est privé, on s'amuse pas à taper sur du privé. Non C'est ce qu'on fait si on fait de la programmation en objet, notamment. Du coup, on voit qu'on a un petit problème avec, euh, avec euh, ce, ce pointage sur IAM, parce que là, on est en train de taper sur l'environnement de staging d'IM, et que c'est leur environnement privé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur staging. Moi, la seule chose que je leur demande, c'est qu'ils me maintiennent l'environnement de production, et que ça soit toujours le même contraint. Du coup, en fait, on peut se dire, tiens, et si on appliquait un, ce principe-là, qui semble être assez sain, qui est que les équipes pointent sur la production des autres, même en interne mais en fait, ce qui va se passer, c'est que sur l'IM, la bonne nouvelle, sur Twitter, on avait ce qu'on appelait des apps, et sur l'IM, on a ce qu'on appelle des royaumes. Les royaumes, c'est comme les bases de données en PostgreSQL. Un royaume sur un IM, ça va vous gérer de manière logique, vous isoler de manière logique vos utilisateurs, vos clients, vos permissions, etc. Et donc, on a la même chose sur l'IM. On peut créer trois royaumes sur l'environnement de production, et donc avoir des, trois identifiants différents. Et donc, on va pouvoir changer nos liens. Euh, et là, du coup, ça y est, euh, euh, l'environnement de IM euh, staging peut être autonome. Mais la question se pose sur notre API. On vient de développer une, ap une API qui elle n'a pas cette notion-là. Est-ce que les gens doivent pointer sur notre staging à nous Et donc on répercute le problème encore. Et en fait, dès la partie design, dès la partie architecture de cette API-là, on doit prendre en considération comment elle va être utilisée et comment les autres vont pouvoir aussi avoir leur environ environnement de développement autour de ça. Donc on a vu que sur Twitter on avait la notion d'app, on a vu que sur l'IM on avait la notion de royaume, et bien peut-être que nous on doit avoir sur notre API une notion d'organisation, ou une notion de site web. Ce qui fait que, en faisant ça, dès le début, ça rend euh, notre API avec des perspectives business, parce que l'entreprise du coup va devenir... Donc l'entreprise devient une plateforme, vous vous souvenez de Jeff Bezos qui demande à ses équipes bah « Maintenant tout ce qu'on développe chez Amazon, je veux que ça soit une API, parce que ça peut être commercialisable derrière. » Et donc Amazon n'est qu'un client parmi d'autres des API. On peut tout à fait utiliser l'API de logistique d'Amazon pour notre entreprise à nous. Bah, du coup là ça va être la même chose, l'entreprise va devenir un des utilisateurs de notre API. Et donc les équipes qui peuvent se baser sur cet API-là et qui ont, qui ont besoin d'exécuter des jeux de tests pour tester leur intégration, ben, ça va être des utilisateurs parmi d'autres. Ce qui est super intéressant, c'est qu'après on peut monétiser ça. Et donc transformer l'entreprise en mode plateforme publique. Alors Deux questions qui sont toujours posées dès qu'on dit ça. La première, c'est comment j'exécute mes tests d'intégration, euh, pardon, mes tests système, mes tests end-to-end, -end, et comment j'exécute mes tests de perf. Euh, en 9 minutes, ça va être difficile de répondre à cette question, Néanmoins, on peut faire une version courte qui est le collégien, qui s'amuse à faire des appels avec des lambdas sur l'API en production, sur votre API en production, on va dire qu'il fait un stress test. Euh, on doit de toute manière avoir pris en considération du rate limiting, parce qu'on veut tout limiter dans l'espace et dans le temps, de notre API. On veut avoir mis en place des quotas. Si on ne met pas ça en place, en fait, on a envoyé en production quelque chose qui, de toute façon, est un peu euh, bancal. Ça, c'est le premier point pour les, les tests de performance que d'autres équipes pourraient faire vis-à-vis -vis de notre API. De toute manière, on doit le gérer. C'est même pas une question, on doit le gérer ou pas, c'est on doit le gérer. Sur les tests système et test end-to-end, -end, ben en fait, c'est ça qui est intéressant. Regardez avec Twitter, euh, quand on était en train d'exécuter nos tests sur notre application de test, on pointait sur une app de test Twitter et je pouvais avoir un compte de test Twitter. Et c'est très sain. Euh, en 2012, on, je travaillais dans une entreprise où on, on se connectait à du LinkedIn et à du Facebook. Eh bien, nos tests d'intégration, et nos tests système étaient constamment en train de publier des choses chez Facebook et chez LinkedIn. Et c'est comme ça qu'on était au courant des régressions de leur API avant qu'ils communiquent au reste de euh, la communauté de développeurs. Et comme ça, on pouvait nous alerter proactivement nos utilisateurs en disant bah, « Désolé, vous n'allez pas pouvoir publier sur LinkedIn ou sur euh, Facebook aujourd'hui, ils ont une régression dans leur, dans leur programme. » Donc c'est très sain et c'est très intéressant. Si vous voulez savoir comment ça marche sur une entreprise de 1200 ingénieurs, euh, on a Suzanne Foller qui a fait un tout petit bouquin là-dessus et qui explique comment elle met ça à l'échelle. C'est le même principe, hein. ça va pas plus loin que ça, très intéressant. Donc tout limité dans l'espace et dans le temps, on voit que c'est très intéressant, et dès que mon API va faire des appels sur le réseau, bah, de toute façon, je dois gérer le fait que euh, en fait, je suis en train de construire un système distribué. Et donc, je vais avoir des timeouts. Je dois mettre en place des timeouts, je dois les gérer de manière explicite dans mon code. Que ce soit des, des, des appels sur une base de données, là je peux utiliser notamment sur PG ce qu'on appelle des statements statement timeout. Donc peu importe le temps que va prendre la requête, si elle prend plus de x secondes ou x millisecondes, tu me l'arrêtes et tu me retournes une erreur. Et c'est pareil pour quand on fait des appels API HTTP. Maintenant, ça ne nous viendrait plus à l'idée de faire des appels HTTP sans préciser un time-out et gérer de manière explicite euh, l'erreur. Sinon, si on ne fait pas ça, bah oui, de temps en temps, ça a marché et puis de temps en temps, ça marchera pas. Et quand on va gérer de manière explicite les erreurs, bah, du coup, ça veut aussi dire qu'on va devoir gérer des retries. Et on va avoir notamment ce qu'on retrouve en réseau, les exponential back-off, etc. Et puis encore après, peut-être qu'on veut un mode de fonctionnement dégradé. Qu'est-ce qui se passe si mon API ou ma base de données n'est pas disponible Est-ce que je peux avoir un mode dégradé Et donc c'est là où interviennent les circuits de breaker. Et on voit que tout est lié, et qu'en fait, circuit de breaker timeout, retry, tout ça, c'est la conséquence de tout limiter dans l'espace et dans le temps, à tous les niveaux euh, de, de ce qu'on conçoit. Bon, après on a des choses assez simples, hein. bien sûr sur une API on va vouloir des tests, même dans les euh, langages comme Rust ou autres, euh, qui sont de très bons langages d'ailleurs, eh bien on va, réduire, on, va ré... on va avoir moins de tests, euh, notamment sur tout ce qui est tests unitaires, parce que les types nous, euh, nous apportent pas mal de choses là-dessus, mais on va quand même vouloir tester le fonctionnel, c'est pas parce que ça compile que c'est production ready. Euh, et puis deux, deux autres points qui sont intéressants, qui ici n'a aucun test sur son applicatif actuellement, dans son entreprise Parfois, il y a des, ouais, voilà, il y a des gens qui lèvent la main, c'est normal, euh, il y en a toujours. Et euh, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de passer, de commencer par faire ce qu'on appelle des smoke tests. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des smoke tests. Imaginez que ce sont des tests, euh, ce sont des tests système. Donc, on est tout en boîte noire, on se met du point de vue de l'utilisateur et on va écrire cinq scénarios, environ cinq scénarios principaux. Je me crée un compte, je me connecte, je fais telle opération sur l'applicatif. On va dire que ça, c'est nos trois scénarios principaux. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est, euh, donc déjà, un, les écrire, bien sûr. Deux, les exécuter sur l'environnement de pré-production. Et trois, c'est là les smoke tests, on l'exécute à intervalles réguliers, ça peut être par exemple toutes les cinq minutes, sur l'environnement de production. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais ça va nous créer un peu des données un peu euh, bidons, etc. Oui, mais en fait, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui est le plus important C'est d'être alerté par un utilisateur, en fait, que vos utilisateurs, vos clients, fassent le suivi de votre production à votre place ou est-ce que vous voulez être alerté avant eux qu'il y a quelque chose qui se passe mal en production, et donc proactivement communiquer auprès de vos utilisateurs et de vos clients en disant eh « ben oui, euh, on a vu qu'il y avait un problème à cet endroit-là, on est en train d'investiguer, etc. » Donc les smot tests, c'est vraiment très intéressant, et... Euh, ben, pour l'avoir mis en place dans plusieurs entreprises, on voit que ça marche, ça marche vraiment bien. Les post-deploy tests, alors ça c'est vraiment pour ceux qui sont high-level, c'est quand vous avez fait du CI, vous avez fait du CD, donc du, le, du déploiement continu, eh bien on va vouloir même à faire des tests une fois qu'on a déployé, pour pouvoir rollback automatiquement. Un peu, plus, un peu plus poussé comme, comme modèle. Donc on, est, on a codé notre API, bien sûr, il y a plein de principes qui ont été passés entre temps, et maintenant on arrive juste avant la production. Là, on va vouloir configurer certaines choses au niveau euh, du système. Notamment, ça ne sert à rien de laisser euh, le nombre de connexions maximum qui peut être possible sur un serveur, ou sur une VM d'un serveur, euh, à, à l'infini. On sait que de toute manière, euh, par exemple, au-delà de, euh, au de 10 000 connexions sur un serveur, ça va peut-être être compliqué, la fameuse euh, limite des, des, des 10 000 connexions simultanées. Donc peut-être qu'on euh, va vouloir déjà mettre un maximum de connexions parce que ça fait partie du respect de ce principe-là, et si on le fait pas, il va, il va se passer des, des mauvaises choses. On va vouloir aussi mettre du rate limiting. Alors vous savez, il y a trois niveaux de rate limiting, le global, qui va être par IP, puis ensuite on va descendre euh, au niveau, euh, par, pardon, le global, le par IP, et une fois qu'on est autorisé. Et puis après, on peut descendre encore plus là-dessus. Ben ça, il faut peut-être qu'on le mette en place aussi. Si on ne le met pas, on va avoir une équipe chez nous qui va nous dédosser, euh, directement. Parce qu'eux, ils vont exécuter leurs tests et ils vont nous arrêter de nous bourriner. Et si nous, notre API, elle est codée avec les pieds euh, et puis euh, elle n'arrive pas à répondre à 2 requêtes secondes, ce qui arrive parfois, eh bien, on va vouloir mettre en place du rate limiting là-dessus. Au moins se protéger. Et puis, si on regarde les gros, comment ils font les GAFA eux, ils arrivent te... Ce qui est très intéressant c'est que quand on regarde les GAFA, on a à peu près dix ans d'écart entre ce que nous on est capable de faire et ce qu'eux peuvent faire avec leur masse d'ingénieurs. Donc euh, Google avec Borg, Borg était, euh, a longtemps eu son système d'orchestration, euh, c'était un peu réservé au gros. Et là maintenant, je ne dis pas que Kubernetes est égal à Borg, hein, pas du tout, je ne veux pas lancer dans ce débat, mais euh, avec Kubernetes... Ça y est, l'entreprise du coin elle est capable d'avoir aussi son orchestration euh, à son échelle. Pour les quotas, on n'a pas encore trouvé de solution, ou peut-être qu'elle existe et ça m'intéresse que vous m'en parliez à la fin. Mais en, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que euh, les gros, eux, à chaque fois qu'il y a des opérations qui sont faites sur leur API, ils vont mettre en place des quotas. Ce qui est très intéressant avec les quotas, c'est que ça nous permet aussi d'avoir des modèles de monétisation ensuite, et donc d'exposer nos API à l'extérieur en dehors de l'entreprise, et d'utiliser ces quotas-là, soit pour euh, bah, limiter certains usages internes, soit aussi pour pouvoir les monétiser. Et ça aussi c'est très intéressant. Alors euh, peut-être qu'un jour on va avoir une, une gestion des quotas centralisés. Est-ce qu'il faut gérer ça au niveau de l'IM Est-ce que c'est une extension de l'IM voilà. Les questions sont ouvertes là-dessus. Et pour continuer sur euh, la préparation de la mise en production, c'est très bien de mettre en place des objectifs, c'est très bien de les suivre sur des dashboards, mais en tant qu'être humain, on n'est pas né euh, pour euh, passer notre temps devant des écrans à suivre des dashboards. On a peut-être mieux à faire. Et donc ce qu'on va vouloir mettre en place, c'est de l'alerting. Alors là aussi, c'est euh, assez intéressant. Euh, peut-être essayer, peut-être, euh, à chaque fois qu'on met en place un nouvel objectif, et donc une nouvelle métrique, donc un nouvel indicateur, qu'on le met dans un dashboard, de tout de suite mettre des alertes autour de cet indicateur-là sur des valeurs de range, de, euh, de, oui, de, de, des valeurs minimum et maximum que vous pensez être valides. Le fait de, de mettre ça en place, ça veut dire qu'il n'existe pas une métrique qu'on va suivre dans le temps qui n'a pas d'alerte associée. Alors vous allez me dire... Au début, on se fait spammer. Oui, totalement. Au début, on se fait totalement spammer, parce que notre perception de ce que va être la production et l'usage en production, et les cycles de l'usage en production, ne sont pas du tout euh, la réalité. Très bien. Donc ça va nous permettre, au fur et à mesure du temps, de changer euh, nos thresholds. Et ce qui, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que là, c'est encore une fois un moyen d'être alerté proactivement. De ce qui, dès que quelque chose se passe mal, on est alerté proactivement. Et le deuxième point, c'est que dans ces alertes, ce qu'on va vouloir, c'est préciser ce qu'on appelle des runbooks, euh, c'est pas parce que c'est moi qui ai créé l'alerte que c'est moi qui vais la recevoir ou qui serai d'astreinte pour pouvoir la traiter. Donc les, les runbooks, donc là on a de la chance, GitLab nous, nous a mis en open source, ça vous permet en fait de, de décrire dans cette alerte là, voilà ce que tu vas aller te vous, regarde ça, c'est ça que sans doute, cette alerte là a été créée parce que c'est sans doute ça qui va merder, et voilà comment tu vas devoir euh, corriger la chose. Alors bien sûr, après, avec l'API, on va voir généré la doc, le SDK, la documentation. Donc là, pareil, avec Swagger, on peut faire des choses merveilleuses. Open euh, OpenAPI Swagger, j'ai vu qu'il y avait une autre conf là-dessus, donc c'est parfait. Il me reste 30 secondes. Euh, on peut aussi, euh, sa documentation, faut, on va aussi vouloir la tester. Donc peut-être utiliser les tests de notre API pour générer la doc. Et je vais terminer là-dessus. Euh... On a, si, si on regarde un peu les évolutions de déploiement d'une API, là c'est plutôt pour les web services, mais ça marcherait pour des API internes qui sont autre chose que des web services. Au début on avait le restart deployment, donc avec une interruption de service. Ensuite on a une blue green deployment qui est en fait du restart deployment, mais qui nous sur deux infra différentes et puis on utilise juste le load balancer devant pour rediriger, mais ça reste du restart deployment. Et ensuite est arrivé le rolling update deployment qui avant était réservé au gros parce que ça demandait une certaine ingénierie. Euh, ce qu'il faut noter avec le Rolling Update Deployment, c'est qu'on doit supporter à un instant T une version N et une version N-1 de notre API. Et donc du coup, là, on doit faire notamment du, euh, du commit en trois phases. Mais ça, c'est ce que nous apportait les passes et les casses. Et maintenant, l'état de l'art, ça consiste à faire du Dark Launch, du Canary et du Rolling Update. Alors le Dark Launch, c'est je prends du trafic de prod, je le duplique sur mon environnement de staging et je vois si tout se passe bien. Et le Canary, bon, vous connaissez peut-être déjà, mais le Canary, ça consiste à euh, déployer la nouvelle version de son applicatif en parallèle de la version actuellement en production, et progressivement lui donner de plus en plus de pourcentage du trafic, selon certains critères de, de localisation, de région, etc. Et donc on a déjà des outils maintenant qui commencent à devenir dans une commodité pour mettre en place ce genre de choses. Donc 70 points de contrôle. Euh, si vous voulez la liste, euh, va se trouver sur ce site-là. Vous mettez votre email et vous aurez vous aurez accès à cette liste-là. Merci.